Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope du mois de novembre, euh, moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Le Soleil est en Scorpion, c'est un signe ami, vous vous entendez bien, vous vous vous avez des points communs. Hein? Donc euh, si vous voulez, l'ambiance va être plutôt agréable. Bon, je ne dis pas que vous serez forcément euh, très bavard, très extériorisé, hein, parce que le Scorpion est un signe au contraire très intériorisé, et vous allez forcément euh, prendre un petit peu de, de Scorpion en vous pendant la période. Euh, Peut-être que d'ailleurs on vous demandera de, de, de garder le secret sur quelque chose, qu'il ne faudra pas parler d'un projet, vous voyez, il y aura euh, peut-être quelque chose de ce genre, mais en tout cas euh, les, les relations avec les proches seront euh, le plus souvent au, pre au premier plan. Alors qui sont vos proches? Souvent ce sont vos collègues, hein, parce que vous êtes des fanats de, du boulot, euh, mais ça peut être aussi bien sûr vos frères et sœurs, vos cousins, Puis on approche des fêtes, donc peut-être vous allez organiser quelque chose hein, dans pour, les, pour la fin de l'année, c'est très possible. Euh, le secteur 3, donc où se trouve le soleil, est ég également un secteur qui parle de petits déplacements, de... alors est-ce que vous aurez des déplacements à faire pour votre travail, ou est-ce que vous allez rendre visite à des proches, ou est-ce que c'est des proches qui vont venir vous rendre visite? Tout est possible! Hein? Euh... Et alors, euh, bon, faudra faire attention parce qu'il y a forcément l'un d'entre eux avec qui la relation n'est pas très bonne. Hein. Euh, vous avez des reproches à lui faire, euh, ce proche a aussi des, euh, des reproches à vous faire, donc euh, l'ambiance n'est pas euh, géniale entre vous. Moi je pense qu'il faut que vous... N'essayez pas d'arranger les choses, hein. la Vierge elle est toujours à vouloir euh, soigner, aider, rassurer, arranger les, les situations. Non, bon, Il, ce, cette personne en question s'est euh, construite comme ça, elle ne elle changera pas, hein. donc euh, je pense que vous simplement restez à distance euh, moralement, hein. euh, ne, ne vous laissez pas toucher, voilà. En ce qui concerne Mercure, qui est votre planète maîtresse, elle est aussi en scorpion, mais elle est rétrograde. Hein? Alors, bon, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt, qui est en train de se faire euh, en dehors de vous, peut-être, euh, ou alors vous avez demandé des papiers, des documents, etc., et que ça traîne, hein, puisque la planète est et rétrograde, et même qu'elle va s'arrêter, elle va stationner et elle reprendra une marche directe le 20. Alors bon, il y a ces, ce, ce que je viens d'évoquer, hein, ce que vous pouvez attendre euh, au plan euh, des papiers, des documents, des rendez-vous, des déplacements, etc. ça c'est une chose. Et puis il y a aussi les relations avec les proches, hein, donc euh, euh, Mercure on est la spécialiste, et le Scorpion est le secteur qui les représente. Donc forcément ça va être au, au premier plan, à un moment ou à un autre, il euh, y a cette relation dont on a parlé avec ce proche qui va... Hein, avec Mercure on a tendance à, à travailler du ciboulot comme on dit, et donc vous allez trop, trop y penser. Alors que faire pour canaliser votre mental? Ça, c'est le gros problème de la Vierge. Moi je pense que la méditation, la sophrologie, le, vous voyez, le fait de prendre de la distance, et puis surtout de, de vous efforcer de ne pas tourner en rond dans vos pensées et de... Si vous sentez que vous êtes là et que ça, ça, ça vient dans votre tête un petit peu de manière insistante, vous allez faire le tour du pâté de maison, vous euh, vous essayez absolument de vous changer les idées. C'est très important parce que c'est la meilleure manière pour vous de ne pas euh, ressasser, vous voyez, parce que que ce soit mercure en elle-même et ses positions de ce mois, vous aurez tendance à, euh, si vous ne faites pas attention, hein, si vous n'êtes pas vigilant, vous aurez tendance à ressasser. On va parler de Vénus maintenant, Vénus qui se trouve dans votre secteur 4 en Sagittaire. Alors c'est un secteur important de votre thème, on l'a déjà dit, et Vénus en Sagittaire, ma foi elle est plutôt enthousiaste, hein? elle part sur les chapeaux de roue, elle est dans un signe de feu, hein? donc... Euh... Mais bon, ce sont des expériences que vous ne voulez pas faire. Euh, disons que peut-être vous avez été déçu dans le passé, et même encore récemment, euh, parce que vous vous étiez emballé pour quelqu'un, c'est possible! Et bon, alors vous allez freiner un petit peu cette Vénus qui est un poil infantile, adolescente, vous voyez, euh, en Sagittaire, en tout cas pour vous les Vierges! Hein. Euh, donc euh, bon, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose hein, que vous contrôliez euh, un petit peu les situations. Alors il n'est pas impossible que vous retrouviez quelqu'un de votre passé avec cette Vénus en Sagittaire, parce que euh, bah c'est la, la 4, c'est la maison 4 et euh, c'est un secteur de votre thème qui gère tout ce qui est, du passé, de l'enfance, des racines, euh, etc. Donc euh, alors, peut-être que c'est à travers un voyage hein, que vous allez retrouver cette personne euh, que vous avez aimé dans le passé, ou tout simplement un parent, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous est relié hein, sur le plan familial. Euh, mais donc euh, je, je pense que ces retrouvailles, il faut que vous soyez méfiants, que vous fassiez attention à ne pas... Euh, comment dire... trop rêver, hein, trop imaginer euh, des choses qui, pour, qui pourraient ne pas arriver. Hein. Surtout, euh, je vous conseille d'être euh, critique hein, la semaine du 11, de ne pas euh, euh, tomber dans le piège de quelqu'un que vous connaissez et avec qui il y a déjà eu des problèmes, hein? donc euh, vraiment euh, soyez euh, critique et euh, essayez de ne pas euh, rejouer un schéma euh, que vous connaissez bien et qui n'est pas forcément un schéma euh, très positif pour vous, hein? mais bon euh, je pense que vous êtes assez euh, en éveil sur la question, hein, aware comme dirait l'autre pour ne pas tomber dans le piège. On va terminer avec Mars, hein, votre planète d'action, de, de forme, de libido aussi. Alors elle est dans votre deuxième secteur, elle est en, en balance jusqu'au 19. Bon, c'est votre secteur d'argent, alors est-ce que vous avez de l'argent à réclamer? Est-ce que vous êtes plus conscient que d'habitude qu'il faut que vous gagnez mieux votre vie? Est-ce que, bon, toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'argent, et euh, du fait de dépenser ou de ne pas dépenser, hein, vous êtes balance euh, quand même, non vous n'êtes pas balance, mars est en balance et il euh, y a de l'hésitation dans l'air forcément. Hein. Donc euh, si vous avez des dépenses à faire, si vous avez un achat plus important que le pain euh, à faire, eh ben, euh, vous allez très certainement hésiter, vous allez euh, faire euh, bon, vous euh, voyez des comparaisons entre ceci, cela et ça va prendre du temps et vous vous déciderez euh, peut-être pas d'ailleurs, hein, euh, on ne sait jamais avec vous. Euh, ensuite, euh, Mars sera en Scorpion, euh, là, euh, sera bien placée, D'abord, elle sera chez elle, hein, dans son deuxième signe, et euh, elle sera en, en harmonie avec vous. Donc, euh, vous aurez euh, vous serez assez offensif, hein, mais offensif dans le bon sens, c'est-à-dire que vous irez au-devant euh, des affaires, vous irez au-devant des clients, vous irez au-devant des gens avec qui vous pouvez bosser, hein, vous ferez vraiment du bon boulot avec Mars en, en Scorpion, c'est une, une bonne configuration pour, pour le travail ou pour vos activités quotidiennes. En revanche, pour vos rapports avec vos proches, c'est peut-être un peu moins bien, Bon, on l'a déjà vu hein, tout à l'heure, il y aura peut-être quelque chose à dire, vous aurez euh, bon euh, quelque chose d'un de, de, de, peu fort, euh, d'un peu euh, dérangeant à dire à l'un de vos proches. Mais faites-le, hein, ne, ne, ne gardez pas les choses pour vous, c'est ce que dit ce Mars en Scorpion.